Pour une maman, c'est totalement effroyable de recevoir euh, un soir un coup de téléphone de la police qui vous informe que votre adolescent a été euh, arrêté pour détention illégale de stupéfiants. Sur le coup, on fuit le commissariat et là on est reçu dans une salle d'attente dans laquelle on nous fait attendre d'interminables heures. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls parents. Il y a d'autres parents, parce qu'en fait, euh, manifestement, euh, ils ont fait une espèce de rafle en rue, considérant que certains ados devaient être arrêtés et d'autres pas, euh, en motivant euh, qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, la, la bonne quantité euh, de cannabis sur eux. Et là, effectivement, on se demande, mais tiens, euh, est-ce que c'est grave de consommer euh, Qu'est-ce qui va leur arriver Est-ce qu'ils euh, est qu risquent un une convocation devant un tribunal de la jeunesse, est-ce qu'ils risque un casier judiciaire euh, euh, Ils vont consommer, mais euh, ils vont consommer combien de temps Qu'est-ce que ça signifie Quels sont les dangers Et donc, euh, bah, toutes ces questions, on se les posait tous là, en, tant que, en tant que parents et on se rendait compte qu'on était euh, assez démunis. Qu'est-ce que les gens allaient dire La famille allait dire euh, il y avait aussi cette, euh, cette angoisse euh, sur la façon de réagir, comment nouer un dialogue. Euh, et puis quand même un peu cette colère vis-à-vis -vis de cet ado qui nous a tout ça et, et pourquoi est-ce qu'il nous avait rien dit La question qui reste aussi comme ça, c'est de se dire mais est-ce qu'une telle intervention policière répressive, stigmatisante, euh, est efficace et pertinente euh, par rapport à un ado qui est quand même en, dans une période de recherche et, et en pleine construction L'expérience, en tout cas, euh, que j'ai vécue et que ne, notre ado a vécue me font dire que, que cette loi euh, de 1921 est complètement obsolète. Euh, elle ne reflète pas euh, la réalité de terrain. Elle, euh, elle est confuse, elle, est, elle crée énormément d'insécurité et elle ne protège certainement pas, en tout cas, euh, les consommateurs. Donc, je pense qu'il est temps <rire> de lever les tabous et d'être créatif.